Bonjour les amis, c'est Franck de Créolinium, bienvenue dans mon atelier 2.0. 2.0 pourquoi et eh ben écoutez c'est simple ok google allume l'aspirateur donc voilà j'ai introduit euh, l'assistant google home à l'intérieur de mon atelier alors qu'est ce que google home ben, c'est simple je vous invite à aller voir sur google ce que c'est et google en parlera largement mieux que moi alors là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais il est complètement cintré. Alors, je pense que vous le savez déjà, mais j'en je, rajoute une petite couche. Alors, euh, pourquoi je fais ça C'est simple, vous avez vu mon atelier comme il est. Euh, en général, il y a toujours du brick, du broc partout et mon aspirateur est inaccessible. Alors, la façon la plus facile que j'ai trouvé pour démarrer l'aspirateur sans me casser la tête, c'est OK Google, ainsi de suite. Et là, il va parler malheureusement, je ne voilà. sais pas comment vous aider avec ça voilà, je comprends rien, c'est une buse bref, euh, alors deux façons de le faire, c'est à la voix et via le smartphone le smartphone soit uniquement, alors je ne sais pas pour vous, mais mon smartphone il est toujours dans ma poche moi je dois être joignable quasiment en permanence donc il est toujours avec moi, j'ai toujours un doigt sur l'application qui va bien et la fonction vocale du Google Home avec l'aspirateur fonctionne avec un boîtier très particulier alors les prérequis pour cette installation, c'est un boîtier Sonoff qui coûte 11 dollars, enfin 11 euros pardon. Euh, on trouve sur Amazon, Sonoff, s o 2 f Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et une petite image dans la vidéo en insertion. Une autre condition, si vous voulez commander à la voix, c'est avoir un Google Home. Alors pourquoi un Google Home dans mon atelier C'est simple, moi j'écoute la radio avec. Donc je fais une commande vocale et je donne le nom de la radio qui m'intéresse, ou euh, quelle heure est-il, euh, quel, euh, quel temps fait-il. Enfin, allez voir sur Google, il y a des, sur, ouais, sur Internet, il y a des, y a des centaines d'exemples. Euh, vous pouvez faire des trucs assez hallucinants. Bon, c'est du geek à mort. Donc ne m'en voulez pas, ça sort un petit peu du cadre du bois malgré qu'il y ait une corrélation entre la technologie et l'aspirateur à coupeau qui se trouve derrière donc vous pouvez domotiser ce que vous voulez dans votre atelier à l'aide de ces petits boîtiers alors le moins cher coûte 5 euros pour alors, attendez les données de mémoire les données techniques c'est euh, 220 volts bien sûr euh, 2200 watts maximum le boîtier que j'ai utilisé c'est 220 volts, 3200 watts maximum pour un aspirateur à copeaux, c'est tip top, le mien fait 2200 watts, donc j'ai 1000 watts de rab, vaut mieux prendre large que pas assez, alors vous allez pouvoir domotiser tout un tas de trucs dans votre atelier, c'est ce que je vous disais, par exemple un extracteur d'air, vous savez le truc à poussière, hein, qui aspire la poussière quand vous n'êtes pas dans votre atelier, ça, ça peut être bien pratique, euh, commande vocale ou avec des actions réglables via l'application, avec des, des temps donnés, euh, enfin c'est complètement paramétrable voilà je me trouve sur euh, mon écran d'accueil de mon téléphone de portable vous avez ici l'application Ewelink. je clique dessus elle s'ouvre vous voyez qu'il y a mon, ad, mon, mon interrupteur on off qui est indiqué il est bien connecté en wifi il y a l'icône en haut à droite vous pouvez faire tout un tas de, de choses de, vous pouvez créer des scénarios enfin bref si j'appuie sur le bouton je vais allumer l'aspirateur. Voilà, là il est en route, je ne sais pas si vous l'avez entendu démarrer. Je suis dans l'autre partie de mon atelier pour éviter le bruit justement. Je le coupe, voilà. Alors tout ça, c'est connecté en Wi-Fi. Le système est bien foutu. Vous pouvez créer autant de scénarios que vous voulez. Ce n'est pas un souci. Alors, je ne suis pas encore rentré en détail dedans. Je ne vais pas m'amuser à faire un scénario spécialement pour la vidéo, mais c'est juste pour vous expliquer qu'avec ce genre de boîtier-là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc, tout ce qui peut fonctionner avec le Google Home Mini est géré via l'application Google Home. Alors, elle est là. Cette application permet de, de gérer tous les appareils électroniques qui peuvent communiquer entre eux. Mon Google Home Mini communique avec ma télé Chromecast. Euh, mon thermostat Nest, mon aspirateur à copeaux via le boîtier Sonoff. Il y a tout un tas de services que vous pouvez associer à Google Home. Alors, euh, je vais revenir dessus. Voilà, contrôle de la maison. Oups, pardon, faire plus, j'étais déjà dessus. Et vous voyez, il y a une liste déroule, euh, déroulante. Il y a plein, plein, plein, plein de, de trucs qui peuvent communiquer entre ensemble. Pardon. Pardon. Euh, je ne suis pas trop à l'aise avec ce genre de conneries là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les mecs qui font un petit peu de domotique, qui aiment bien bidouiller avec euh, les smartphones, les applications, les machins qui communiquent entre eux, il y a moyen de se faire plaisir. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai fait, pour l'instant, ça marche. Et ça marche plutôt pas mal. Donc, pour faire communiquer tous ces, euh, ces petits boîtiers ensemble, c'est euh, l'application Google Home qui va le gérer. Si vous voulez rajouter un boîtier euh, Sonoff dans... Euh, commander via le Google Home, il faudra retourner dans l'application de tout à l'heure, l'application eWilink, et faire un plus pour ajouter un autre appareil. Donc il faudra l'appairer, il euh, faut appuyer sur un petit bouton pendant 5 secondes, et une fois qu'il clignote comme sur l'image, vous pouvez lui donner votre, euh, son nom, le nom que vous désirez donner à la, quand vous allez faire la commande vocale, et le lieu où il va se trouver, c'est pour faciliter la recherche. Il faudra bien faire attention à ce que les appareils que vous voulez commander, alors le Google Home, le Google Home Mini, l'appareil, le Sonoff par exemple, ou tout, un, tout autre appareil qui, qui, qui, qui communique avec le Google Home, soit exactement connecté sur le même compte Google. Alors, c'est la même adresse email. Si vous commencez à mélanger les adresses email, ça risque de ne pas le faire, ça risque de ne pas marcher. Alors, j'ai galéré un petit peu pour installer tout ce système. Mais maintenant ça marche alors il y a plein plein plein de tutos sur internet pour vous montrer comment appairer le système euh, pour vous montrer comment ça marche moi je vais pas rentrer dans le détail ce que je voulais vous montrer c'était que c'était possible de démarrer un, un appareil euh, électropartitif ou un aspirateur ou autre chose une lampe avec ce petit boîtier là alors franchement pour moi je trouve ça assez sympa je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire bah ouais, Mais pourquoi tu n'as pas acheté une prise quand tu démarres la machine Ça démarre l'aspirateur. La, C'est simple mon aspirateur n'est pas compatible avec ce boîtier là. Il faut faire absolument une modification au niveau du bouton poussoir de l'aspirateur, sinon ça ne marche pas. La quasi-totalité des aspirateurs vendus dans le commerce en équipement d'atelier, mais bas de, ga enfin, bas de gamme, entre parenthèses, hein, je reste euh, ça coûte assez cher, mine de rien. Enfin, tout ce qui vaut entre 300 et 500 euros, vous aurez enfin, très peu de chances d'avoir un aspirateur à commande déportée via votre machine c'est juste une histoire de, de relais avec euh, bouton poussoir, manque de contact ou un truc comme ça je ne suis pas électricien, je n'y connais que dalle les termes que j'ai utilisés certainement à l'instant ne sont certainement pas les bons donc ne m'en tenez pas rigueur tout ce que je peux vous dire c'est que mon aspirateur moi n'était pas compatible du coup plutôt que d'acheter la fiche qui va bien vous savez avec le câble là qui vaut dans les, entre 50 et 70 euros et eh bien moi j'ai juste acheté le petit boîtier à 11 euros et voilà, ça fait l'affaire, ça fait le job alors il existe aussi des prises télécommandables qu'on peut trouver dans toutes les gsb euh, ça coûte pas très cher, là l'autre 3 je crois que c'est 70 balles mais ça ne fait pas ça, ok Google, qui est Créolinium et là, c'est le bug, mais j'essaie d'apprendre <rire> voilà. vous voyez, ça sert aussi à ça, non je déconne vous pouvez aussi trouver des prises télécommandables dans les gsb, c'est ce que je vous disais à l'instant c'est tout aussi efficace, c'est une petite télécommande que vous mettez dans votre poche c'est exactement pareil qu'un smartphone bah, sauf que vous ne pouvez pas téléphoner avec donc à vous de voir ce qui peut vous arranger ce qui est le mieux pour vous et ce qui coûte le moins cher pour vous bien évidemment alors je garde la possibilité de le démarrer en allant appuyer sur le bouton il n'y a pas de souci c'est un autre bouton mais ça reste un bouton quand même donc euh, le seul, la seule contrainte qui peut y avoir c'est qu'il n'y a pas d'arrêt d'urgence alors un arrêt d'urgence sur un aspirateur, je ne vois pas trop l'intérêt euh, hormis un départ de feu euh, encore est-il qu'il faut aller appuyer dessus pour ça, dans mon futur atelier, j'aurai un gros coup de poing qui coupera toute l'alimentation générale, de la, du, enfin tout le courant de l'atelier ça sera vachement plus simple et ça sera vachement plus sécuritaire Donc, ouais, ouais. je suis sûr que tu te la poses au fond de toi la question mais qu'est-ce que tu fais des données personnelles vis-à-vis -vis de Google ben, c'est simple, moi je ai pas grand chose à faire je n'ai strictement rien à cacher. Je suis barbu, je ne suis pas terroriste, euh, je ne fais pas de trucs illégaux ou illégaux, illégal, ouais, comme vous voulez. Euh, non non, je, je n'ai strictement rien à cacher, donc ça ne pose pas de souci. Euh, je ne suis pas sûr que ça intéresse Google de savoir que je fais des tenons mortaises de 10 mm avec, euh, je ne sais pas, je travaille avec un rabot. Enfin, Techniquement, je pense qu'il s'en branlent, mais complètement. Donc, je ne m'inquiète pas de ça. C'est sûr, ça peut poser problème à certains. Euh, mais je pense que si ça vous pose problème déjà vous regardez YouTube il y a déjà un gros gros problème vis-à-vis -vis de votre conscience, euh, votre conscience petit point particulier sur la commande vocale pour démarrer l'aspirateur ça va très bien le micro de, du Google Home va très bien vous capter il n'y aura pas de souci mais c'est quand vous allez vouloir éteindre l'aspirateur ça risque de poser problème euh, le Google Home risque de ne pas vous entendre alors ici la configuration fait que l'aspirateur est dans la pièce c'est compliqué, là c'est sûr, le Google Home ne me capte pas. Donc la solution, c'est via l'application smartphone, de le couper manuellement, ou alors d'aller sur le machin. Mais ça, là, ça n'a plus, plus aucun intérêt, euh, autant laisser le bouton d'origine. Alors, dans un futur proche, mon atelier sera complètement différent, l'aspiration se situera dehors, donc le Google Home aura complètement sa place à l'intérieur de l'atelier. Alors, il ne commandera pas que ça, je pense qu'il fera l'ouverture des volets, la fermeture des volets, tous les matins, tous les heures à des heures précises vous pouvez simuler une présence aussi avec ce genre de conneries là enfin avec les, les, les boîtiers bien sûr additionnels hein. euh, éteindre les lumières au cas où je les oublie il y a, il y a, tout, un, il y a tout un panel de commandes vocales d'applications qui sont utilisables dans un atelier alors je ne vais pas toutes les lister il y en a des milliers c'est à vous de chercher et suivant ce que vous voulez faire moi je trouve le principe excellent après ça n'engage que moi à vous de voir si ça peut vous aider si vous avez un Google Home chez vous ou éventuellement un Amazon Alexa ou un truc comme ça, je ne connais pas très bien le nom, euh, ça peut être sympa. Je vous rappelle que la prise pour commander l'aspirateur euh, via le déclenchement de la machine, c'est entre 50 et 70 balles. Voilà, vous pesez le pour et contre, ça peut vous démarrer l'aspirateur, ça peut vous donner la radio, la météo, enfin toutes les conneries possibles, inimaginables que vous pouvez faire avec un ordinateur éventuellement ou une commande vocale. A vous de voir voilà à quoi ressemble le boîtier Sonoff. Ce n'est ni plus ni moins qu'un petit boîtier en plastique blanc. Dessus, vous avez euh, quelques petites informations, notamment pour le câblage. Alors, le câblage, si vous savez lire ou regarder un dessin, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour vous. Si vous faites ça, faites bien attention, branchez bien le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge, le... la terre avec la terre. Euh, faites, pas de coup... euh, faites, pas de... faites pas les cons, les gars. Je ne serai tenu responsable de ce qui vous arrive chez vous. On est bien d'accord. Je ne sais pas si vous voyez, ici il y a un petit bouton, enfin une petite lumière bleue. Ça veut dire que c'est connecté à mon réseau Wi-Fi. Petite précision pour le réseau Wi-Fi, cet appareil-là fonctionne sur euh, le 2,4 ou 2,5 GHz. Alors je ne sais pas si lequel est, lequel est le bon. Euh, si votre borne ne gère pas le 2,4 ou 2,5 GHz, vous l'avez dans le baba. En tous les cas, normalement, toutes les dernières boxes récentes pour moins de 3 ou 4 ans gèrent ces deux bandes de fréquence donc normalement il n'y aura pas de souci. Euh, <coughs> ça marche avec la clé d'authentification de votre wifi si personne d'autre la connaît, personne d'autre pourra se connecter sur votre appareil il euh, y a une double protection, c'est une double sécurité c'est prévu pour, pour pas que tout le monde puisse faire n'importe quoi en dehors, dehors, dehors de chez vous vous baissez les volets, vous éteignez la lumière, vous allumez la nuit je pense que vous ne pétez rien du rythme, moi le premier donc c'est bien foutu, il n'y a aucun souci, c'est sécurité avant tout alors en plus du petit voyant bleu qui est à côté, vous avez un petit voyant rouge qui n'est pas encore allumé, qui va s'allumer voilà, là il est allumé, ça veut dire que la prise là est alimentée donc je peux mettre un appareil, il va le démarrer automatiquement, enfin il va démarrer tout de suite pour couper c'est là, alors le seul problème qu'on peut retrouver c'est que il bah, faut que tout câbler il faut, faut essayer de faire sa propre, alors il y a un petit couvercle là, je l'ai pas mis, c'est pour la démonstration il faut essayer de tout mettre l'un à côté de l'autre et que cet interrupteur là puisse être euh, visible, enfin du moins que vous puissiez le toucher la lumière bleue c'est quand même bien sympa de savoir que c'est bien connecté au réseau wifi, si ça marche pas, on le voit tout de suite, ça clignote vous faites très attention quand vous câblez votre, euh, votre système, vous débranchez tout ce que vous avez à débrancher, vous coupez le disjoncteur qui est concerné, faites pas les cons ça serait quand même assez dommage de faire cramer son atelier ou autre chose hein, parce que vous pouvez je le répète encore une fois associer ce genre de boîtier là à n'importe quoi la ruban, bon je ne vois pas trop l'utilité mais bon si vous voulez qu'elle démarre toute seule ça peut être cool votre porte de garage si vous oubliez comme moi la télécommande qui va bien tout le temps euh, dès que vous arrivez près de chez vous vous captez votre wifi vous arrivez à démarrer enfin à ouvrir votre porte de garage alors ça ne marche pas avec les moyens de avec les bandes de fréquences 4G, 5G, 3G. C'est uniquement du Wi-Fi. Alors pour faire fonctionner ce système là sur mon aspirateur à coupeau, j'ai dû modifier l'interrupteur de base. Alors, il n'y a plus d'arrêt d'urgence, ça sert pas à grand chose de toute façon sur un aspirateur à copeaux, enfin, je trouve. Euh, si vous trouvez une utilité, indiquez-le moi dans la description de la vidéo, enfin dans les commentaires de la vidéo, pardon. Euh, personnellement, j'ai dû enlever donc cet interrupteur là. Physiquement, je l'ai enlevé. j'ai l'ai branché, euh, comme je vous disais, la masse. Enfin la masse, le neutre avec le neutre en faisant un pont, la phase avec la phase et le neutre, enfin la terre avec la terre. Rien de compliqué. il Faut juste faire attention à ce que ce soit bien protégé, que les contacts, les fils viennent pas se faire, euh... les fils se touchent. <rire> Faut pas que ça prenne feu. Ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez quelque chose, je serai pas tenu responsable. J'ai fait ma modif chez moi. Si ça n'engage que moi, si ça prend feu, ça sera de ma faute. Ouais. Le bouton, l'interrupteur principal, est resté dessus. Si un jour je veux revenir en arrière sur ma modification, je n'ai rien coupé, j'ai juste à brancher les fiches au bon endroit. Ça permet un jour, si vous voulez le revendre, l'aspirateur il est nickel, il n'y a pas de problème. Si vous n'en parlez pas, personne ne le saura. Voilà. Donc, faites très attention à ce que vous faites avec l'électricité, c'est quand même assez sérieux, c'est pas de la rigolade, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, ça serait con de se retrouver sur un lit d'hôpital euh, avec euh, le palpitant qui déconne, ou voire pire pire. Donc, chez moi ça marche très bien, comme je vous le disais, pas de couilles, pas d'embrouilles, faites très attention à vous alors voilà à quoi ressemble le Google Home Mini, Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place, ça doit faire 10 cm de diamètre sur 3 ou 4 cm d'épaisseur c'est branché via une prise USB sur la prise de courant, vous avez à peu près 2 mètres de câble ça, ça suffit pour le mettre un petit peu n'importe où, vous pouvez l'accrocher au mur via un espèce de scotch qui va bien, il doit y certainement y avoir un support qui doit exister, ou s'il n'existe pas, bah, imprimez-le si vous avez une imprimante 3D, il y a moyen de se faire plaisir. Moi j'ai une imprimante 3D, pour l'instant elle ne marche pas, euh, c'est pas bien grave. Petit poste, si vous regardez, je pense que <rire> tu vas rigoler. Euh, donc du coup le Google Home Mini, moi il ne me sert pas qu'à faire euh, fonctionner mon aspirateur, c'est avant tout ma, ma radio. Donc euh, ok Google, écoutez Radio Nova. Ok, voici Radio Nova sur Voilà, vous voyez, vous pouvez lui faire faire n'importe quoi. Ok Google, euh, régler l'alarme à 17h15. D'accord. Votre alarme est réglée pour demain à 17h15. Ouais, voilà, vous voyez le genre de conneries. Pardon. Vous voyez le genre de conneries qu'on peut lui faire. faire. Alors, euh, radio, météo, tout ce que vous voulez. Il y a, Parce que c'est un petit truc sympa dans un atelier, surtout si vous voulez alors, euh, écouter la radio, ça vous évite d'utiliser votre euh, enceinte Bluetooth, de l'appairer avec votre téléphone. Là c'est automatique, commande vocale, vous lui demandez la radio que vous voulez, ça vous la met, il n'y a pas de souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si vous avez des commentaires, des questions ou des remarques positives ou négatives, vous n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo, je réponds à tout le monde, je mets un peu plus de temps que d'habitude, je suis un petit peu débordé, j'essaie de trouver euh, 3-4 minutes pour faire une vidéo de temps en temps, c'est compliqué. Euh, donc voilà, c'était Franck de Crélignan, à bientôt les amis.